Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Anderson de l'église Baptiste Faithful World, à Tampi, en Arizona. Et aujourd'hui je vais parler de la façon dont les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ils prétendent que si vous revenez à ce mot grec, Stavros, ils prétendent que cela ne signifie pas vraiment croix. Et que Jésus est réellement mort sur un pieu ou un pieu de torture. Et ils vont dépeindre Jésus avec ses mains au-dessus de sa tête, avec un clou dans ses mains au-dessus de sa tête. Et je vais vous prouver à partir de la Bible, sans l'ombre d'un doute qu'ils ont tort et que Jésus est en fait mort. Avec les bras tendus sur la croix comme nous l'avons tous connu et cru. Mais je vais vous le prouver sans l'ombre d'un doute. Avant que je ne le fasse, laissez-moi vous parler de ce mot lui-même, Stavros, d'accord. Maintenant, je vais tirer des choses de la morphologie de ce mot, d'où vient ce mot. Et je vais commencer par parler de l'alphabet. D'accord. Maintenant, le plus ancien alphabet du monde est connu comme l'alphabet paléo-hébreu ou l'alphabet phénicien. Et cet ancien alphabet original se constituait seulement de consonnes, 22 consonnes. C'est d'où nous obtenons les 22 lettres de l'alphabet hébreu d'aujourd'hui. C'est d'où l'alphabet araméen vient. L'alphabet arabe, toutes les langues sémitiques. En dérive. Donc ça a commencé en étant des pictogrammes, d'accord. Donc par exemple, la lettre Aleph était comme ça parce que c'était censé être une image comme un bœuf, sa tête avec les cornes, et ainsi de suite. Et Aleph en hébreu actuel ressemble à ça, d'accord. Mais à l'origine, ça ressemblait à ce pictogramme. Et en fait, vous pouvez voir d'où nous obtenons notre lettre A simplement en la retournant. Et puis nous avons notre lettre A, bien sûr sans les petites queues sur les côtés. Mais de toute façon, vous voyez le tableau. Donc l'alphabet phénicien ou alphabet paléo-hébreu est constitué de pictogrammes comme celui-là, d'accord. La lettre T dans l'alphabet paléo-hébreu. Ressemble à ceci, c'est fondamentalement comme notre T minuscule anglais incliné sur le côté. Donc c'est fondamentalement une croix, comme l'image d'une croix. Et devinez comment cette lettre est appelée. Tauve. Tauve, d'accord. Donc cette lettre paléo-hébreu Tauve. A évolué en la lettre grecque TAF, ici, qui est la même que notre T es anglais. Et puis finalement en T minuscules que nous connaissons aujourd'hui. Donc essentiellement la lettre T en anglais vient à rebours depuis la forme d'où elle a commencé ici. Donc c'est paléo hébreu grec jusqu'à l'anglais, puis aussi cela a donné l'alphabet araméen. Donc c'est auve dans l'alphabet araméen et ça sera plus tard cette lettre dans l'alphabet araméen. Donc quand on pense à la lettre hébraïque pour T, c'est à ça que nous pensons, mais c'est parce qu'à l'époque de Christ, l'hébreu était écrit en alphabet araméen. Donc les lettres hébraïques, entre guillemets, étaient en fait des lettres araméennes. Et c'est ce qui aurait été à l'origine de la lettre hébraïque T, d'accord Et aussi il y a une autre lettre T dans l'alphabet qui est celle-ci ici. Donc voici le paléo-hébreu. Et remarquez comment c'est semblable, c'est un X, deux lignes se croisant avec un cercle autour. Et puis cela est devenu fondamentalement la lettre grecque θ. Puis notre TH anglais, et puis ici c'est devenu le Thet araméen. Et puis ici ça ressemblerait à ça, d'accord. Donc fondamentalement, si vous regardez ce mot lui-même, Stavros, regardez cela juste ici, que voyez-vous en plein milieu, là. C'est le nom de la lettre T en grec, Tauve. C'est aussi le nom de la lettre T en hébreu. Donc cette lettre est appelée Taf, d'accord. Cette lettre s'appelle Tauve et nous le voyons juste là dans le mot Stavros, d'accord. Donc le mot stavros est connecté à la lettre T elle-même qui est une image d'une croix, d'accord. Ça vient aussi du mot istimi qui signifie se tenir ou se lever. Maintenant, l'objection à cela de la part des témoins de Jéhovah serait. Eh bien, vous savez, si vous allez dans la littérature grecque antique comme Homère. Vers 800 avant Jésus-Christ, ou même les écrits postérieurs de Thucydide, d'Hérodote, Xénophon. Vous constaterez que Stavros est juste un bâton ou juste une tige ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai vérifié chacune de ces références. C'est référencé une fois dans l'Iliade, c'est référencé une fois dans l'Odyssée. J'ai vérifié dans les deux. Et, essentiellement, ce pourquoi c'est utilisé dans ces situations, ce n'est utilisé seulement qu'au pluriel. Et ça se réfère essentiellement, dans l'Iliade et l'Odyssée, à des pieux de clôture. Ça parle d'une cour étant clôturée, et ils mettent ses pieux dans le sol, d'accord. Mais pensez-y, si vous mettez des pieux dans le sol autour d'un terrain pour faire une clôture, est-ce qu'il ne va pas toujours y avoir des traverses de cette façon, d'accord. Je veux dire que les clôtures sont comme ça, il y a des pieux comme ça, et il y a des pièces comme ça. J'ai aussi cherché les références d'Anxénophon et Hérodote. Et ça parlait essentiellement de la construction d'un pont et d'enfoncer une pièce de bois verticalement. Et évidemment, lorsque vous construisez un pont, il n'y a pas de pont qui soit juste un tas de morceaux de pièces verticales. Mais bien sûr vous avez les croisillons de ces pylônes. Donc ces deux définitions ne se contredisent pas. Mais de toute façon la Bible n'a pas été écrite en 800 avant Jésus-Christ pour le Nouveau Testament dans ce cas. Elle a été écrite au 1er siècle de notre ère. Et à partir d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Le mot Stavros, où nous pourrions avoir la forme verbale qui serait stavro d'accord. Ce mot était utilisé pour la crucifixion romaine, d'accord. Et en passant, la crucifixion, c'est d'où nous tirons notre mot croix, cruze, creuse, crosse, d'accord. Même quand quelqu'un dit de quelque chose que c'est la croix. C'est parce que c'est quelque chose qui est très douloureux, parce que la croix est très douloureuse, d'accord. Donc, fondamentalement, ce mot ici, à partir d'environ 300 avant Jésus-Christ, a été utilisé pour se référer à la crucifixion romaine sur une croix. Et même intrinsèquement, dans le mot lui-même, l'idée de deux morceaux de bois. se croisant l'un l'autre remonte depuis le tout début au premier pictogramme paléo-hébreu de la lettre T. Le nom de la lettre T est dans le nom de ces anciennes références impliquant des pièces de bois traversées par une autre. Sans contredire cela simplement parce que nous faisons référence aux pieux eux-mêmes plantés dans le sol, d'accord. Mais voici l'essentiel, en plus de tout cela. Laissez-moi juste vous le prouver sans l'ombre d'un doute parce que vous pourriez dire « je ne sais pas ». Voici la preuve, Jean, chapitre 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc « nous avons vu le Seigneur ». C'est Thomas qui doute. Mais il leur dit, à moins que je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous. Et que je ne mette mon doigt dans l'empreinte des clous, et que je n'enfonce ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Remarquez ce que Thomas dit, il dit, je veux voir dans ses mains l'empreinte des clous. Des clous. Je veux voir dans ses mains l'empreinte des clous. Dans ses mains. Il n'a pas dit le clou dans ses mains. À cause du fait que si les témoins de Jéhovah avaient raison. Et que Jésus était comme ça avec ses mains au-dessus de sa tête comme ça. Il montre une photo de ça avec un seul clou. Donc qui a raison ici. Allons-nous croire les témoins de Jéhovah avec leur pieux de torture avec leur seul clou Ou allons-nous croire ce que dit la Bible dans Jean, chapitre 20, verset 25, l'empreinte des clous dans sa main Et, vous savez, c'est ça dans le grec original. Si les témoins de Jéhovah ne me croient pas, comme ils ont leur propre traduction de la Bible qui change des choses. Il est dit ici, ton tipon don ilon, d'accord. Donc o ilos est un clou, au singulier. Ça serait tout ilou si nous parlions d'un seul clou. Mais au lieu il est dit, ton typon. Le type, ou l'empreinte ou la marque. Ton tipon D. Ton est le pluriel, D. Clou au pluriel, d'accord. Donc la Bible des témoins de Jéhovah. N'est même pas vraiment digne d'être appelée une traduction parce qu'elle a juste leur agenda et toute leur doctrine entassée dedans. Ce n'est pas une traduction fidèle du texte original grec et hébreu. C'est juste une traduction faite pour leur propre culte. C'est pourquoi personne en dehors de leur culte ne prend au sérieux leur traduction. Toutes sortes de personnes utilisent la King James. Et même des érudits et des universitaires. Se référeront à la Bible King James et respectent la King James comme une grande traduction. Personne, littéralement personne en dehors des témoins de Jéhovah. Ne commencerait même à perdre du temps avec la traduction du Nouveau Monde elle est exclusivement utilisée par leur culte parce que tout vrai linguiste penserait que c'est une blague, d'accord. Et donc la Bible King James et pratiquement toutes les autres Bibles anglaises traduisent tout cela en « 3 et elles sont correctes. La preuve est dans Jean 20, 25 et c'est même dans le mot Stavros lui-même. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée.